Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune, la nouvelle lune qui va se réaliser comme tous les mois dans le ciel, mais cette fois-ci elle se réalise là euh, samedi 30 avril, précisément à 20h29 en temps sidéral. Qu'est-ce que c'est que le temps sidéral C'est le, le temps de calcul qui nous sert de référence. Et ici, en métropole, on rajoute à peu près deux heures, parce qu'une heure 51, très précisément, parce qu'on est euh, à 9 minutes à l'est de Greenwich, et il y a deux heures de décalage horaire, l'heure euh, qu'on connaît, plus une heure, plus l'heure d'été. Voilà, pour faire simple. Bref, euh, 20, 20, euh, 22h30, très précisément ce samedi, euh, le samedi soir, les, pleines, les nouvelles lunes, les pleines lunes, ça a toujours une incidence plus marquée, c'est toujours intéressant, il y a plus de réceptivité globale, on va dire, hein, c'est comme ça, bon, voilà. bref, elle se situe, elle se réalise très précisément, rentrant dans le concret, à 10 degrés, 28 minutes du taureau, donc qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune, vu de la Terre, on le connaît, je vous l'ai fait 100 fois, on est sur Terre, on regarde le ciel, le Soleil et la Lune sont dans le même axe, pour nous, hein, dans le même âge, c'est pour ça qu'on ne voit pas la Lune, hein. c'est une nouvelle Lune, elle est devant le Soleil, hein. c'est même parfois dans ces configurations-là qu'on a des éclipses, hein. on la... ne voit plus le Soleil, mais une... comme ça navigue sur une courbe de 70 degrés, ça arrive tous les 36 du mois, comme on dit, c'est rare, hein. mais théoriquement, il y a cet effet-là tous les mois. Voilà. Bref, passons le côté technique. Pour qui est-ce que qui doit faire attention On va commencer par ceux qui doivent faire attention en matière des montées d'énergie, des ressentis, parce qu'on met en adéquation soleil lune, nouvelle lune, les mécanismes conscients soleil et les mécanismes inconscients lunaires. Cette juxtaposition des deux énergies complémentaires en fait hein, fait que ça réveille chez tous ceux qui sont concernés à la naissance par une pleine lune, une nouvelle lune, un carré soleil lune. Enfin bon, des influences un peu un peu spécifiques avec des aspects soleil lune à la naissance, ça crée plus de, de, de ressentis affleurants. Voilà. Je trouve que c'est une formule heureuse qui résume bien l'idée des ressentis affleurants pour les choses plus à cœur, tout simplement. Ceux qui sont concernés, qui doivent donc faire un tout petit peu attention ce samedi soir. La Lune, elle fait 13 degrés par jour, donc le lendemain, on n'en parle plus, normalement. Donc, attention à ceux qui sont très précisément entre le premier et deuxième e décan du taureau, même si chez vous que ça se passe, les émotions sont plus vives, tout simplement. Premier, deuxième des camps du scorpion, ben oui, si euh, la conjonction soleil-lune se fait à, à l'orée à 10 degrés quelques minutes euh, du signe du taureau, premier, deuxième décan scorpion en face, vous êtes concerné, premier, deuxième décan lion, vous êtes concerné, premier, deuxième des du Verseau vous êtes concerné, voilà. Donc, vous quatre, attention aux émotions plus affleurantes, attention à, à l'impatience, parfois, qui peut, qui peut apparaître, attention à ne pas prendre les choses trop à cœur, hein, parfois, il y a, des petits, des petits ajustements sur le plan émotionnel, collectif, qui, qui nous touche plus fort, et eh il ben, faut essayer d'en de, de, avoir conscience pour trouver la juste distance, pour pas se laisser imprégner par un environnement plus... plus même plus émotionnel, plus affectif, plus hypersensible. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant, on regarde tout ce qui fonctionne bien. Puis la liste, elle est longue comme ça. Voilà. Donc, il y a ceux qui bénéficient complètement de ce nouveau, nouvelle dynamique qui va durer à peu près un mois, composé de l'astre solaire, conscient lucide, et de la lune sensibilité. Alors, dans cette position en taureau, la conjonction fait la part belle à la planète qui est chez elle naturellement, c'est-à-dire la lune. Autant la nouvelle lune du mois dernier mettait l'accent sur le, la conjonction, condition solaire, hein, parce que en Bélier c'est plutôt le Soleil qui gouverne moins que la Lune, en Taureau c'est l'inverse. La Lune prend le pas sur le Soleil, donc les émotions, les ressentis sont plus puissants, euh, l'instinct est plus puissant, l'intuition est plus marquée, le, le, le ressenti intuitif de notre fameuse intelligence émotionnelle est plus diffus, plus plus puissant, plus présent plus influents tout simplement donc qui sont ceux qui vont bénéficier qui sont qui c'est pas terrible mais bon qui va bénéficier globalement de ces, de ces influences qui peuvent être formidablement stimulantes en matière d'énergie positive hein, parce qu'il y a de l'amour en taureau il y a du sensuel, il y a des ressentis il y a des émotions, il y a de l'affect, de la bienveillance hein et bien ce sont les hein, taureaux finalement vous êtes à la fois au cœur du cible ça se passe chez vous mais en même temps vous êtes bénéficiaire si vous le gérez bien, toute la subtilité est là dans le calme, la paisibilité et la bienveillance, bien évidemment. Mes taureaux, alors maintenant, les super gagnants, mes capricornes, super pour vous, mes vierges, extra aussi, et puis ceux qui sont à 62 en amont en aval, mes poissons, mes poissons vont être gâtés, et puis tout le paquet de planètes qui chez vous en même temps en parallèle, et bien évidemment, mais cancer. Vous bénéficiez au max, au max, au max de ces influences de cette nouvelle lune pour démarrer des projets neufs, réamorcer des spirales, réenclencher ce qu'on avait derrière la tête en projet de fond, en toile de fond, hein, redéfinir, redémarrer, se reprendre en main, et comme j'aime à le dire, on retrousse les manches hein, pour vous quatre, là, c'est extrêmement fécondant et tonifiant, et, et puis on, on arrive à synchroniser les objectifs et les ressentis, hein, les ambitions et les émotions, euh, les visées conscientes et les ressentis intuitif, enfin bon, tous ces univers-là se réajustent pour vous permettre de redémarrer à peu près un mois dans des conditions complètement nouvelles où on va s'efforcer de voir la vie du bon côté, parce qu'il y a toujours un côté positif qui fonctionne si on polarise pas sur ce qui coince essayons d'être dans ces spirales-là, c'est là où on se nourrit le mieux et c'est ce qui permet d'avancer moi j'ai remarqué un truc, c'est que plus on voit le bon côté des choses plus on a de chances que ça fonctionne plus on commence à se euh, torturer l'esprit en voyant tout ce qui coin, est coin, c'est plus ça nous entrave et ça nous freine. Donc vraiment toujours cette spirale, voir ce qui fonctionne et regarder devant ce qui se passe. Pas derrière. Voilà. On vit l'instant présent et on se projette. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre J'ai euh, l'arrivée depuis samedi. Hein, donc vous avez vu des gagnants, euh, gros gagnants. Ceux dont je n'ai pas parlé sont dans des angles qui ne sont pas concernés. Hein on sait que si une nouvelle lune se fait en taureau par exemple, ceux qui sont adjacents en 30 degrés en avant en aval donc bélier, gémeaux, vous n'êtes pas concerné directement 30 degrés ce n'est pas vraiment un aspect influent et puis ceux qui sont à 150 degrés hein, c'est à dire qu'à partir du taureau ceux qui sont un signe avant et un signe après ceux qui sont en face, donc en face c'est le scorpion, avant c'est la balance et après c'est le sagitaire, vous n'êtes pas directement impacté, parce que ce sont des quinconques, 150 degrés hein, c'est à la fois un carré un sextile, donc c'est assez neutre en fait, hein, pour faire simple donc, euh, mais il y a des choses pour vous quand même, rassurez-vous, j'ai des trucs à vous raconter. Je voulais réappuyer sur un point tout à fait particulier, il y a des choses au niveau affectif hyper intéressant qui arrivent, on va en parler. Il y a l'arrivée de Mercure, je l'ai fait, j'en ai parlé dans mon horoscope hebdo, mais là on va le repréciser, Mercure, le mental, l'intelligence, concomitant, là, samedi, arrive dans le signe des Gémeaux. Voilà. Nouveauté importante, parce que Mercure, il y a deux endroits où il est excellent, où il est formidablement influent positif, ce sont dans des signes tels que les Gémeaux et la Vierge. Voilà. Ce sont des signes qui sont axés sur le mental, parfois trop, donc ils sont super adaptés, super adaptables, et qui dit super adaptable peuvent créer des réadaptations, des ajustements, des variations, des changements, des modifications, des mutations, des, mutations, des transformations permanentes, mais c'est le job de Mercure de s'adapter, c'est son boulot, sa fonction, communiquer. Et là, en Gémeaux, il est bon, il est bon, parce qu'il est chez lui, ça fait pof, des mois, des mois, des mois, qu'il n'était pas aussi heureux qu'il va le devenir là pendant quelques jours et donc il faut en profiter pour communiquer qui sont les grands grands grands gagnants en matière de communication, ceux qui, font, qui sont favorisés par Mercure qui actuellement donc entre en Gémeaux, euh, 0 degré du signe samedi, donc, mes gémeaux, en ce moment, ça phosphore à 200 à l'heure, là. Tout ce qui. Votre fluidité oratoire est au, au zénith, au firmament. Hein, vraiment, on rentre dans une spirale où on a besoin de cet élément de liaison, de communication, où on, on arrête les non-dits, où on, on passe, on met vraiment sur la table toutes les informations pour avancer tous ensemble. Donc, excellent pour mes gémeaux, excellent pour mes balances, excellent pour mes Verseaux Et puis, si c'est excellent pour mes signes d'air, hein, qui intellectuellement allaient être particulièrement favorisé au niveau intellectuel, échange, communication, point de liaison, rencontre, contact, ouverture aux autres, on crée du lien, autant que faire se peut, on se redéploie, on optimise, on optimise les points d'entente, les points de liaison, les points de concorde, les points de discussion, on ne se fiche pas, on ne se braque pas, on cherche à, à, à composer, à, à être d'une finesse infinie dans l'expression concernant l'expression des choses. Toutes les petites finesses qui permettent s'entendre, de positiver, il enfin, faut y aller. Messing there, c'est Extra. Hein. Donc mes gémeaux, mes balances, mes Verseaux, mais aussi mes béliers et mes lions. Mes lions, je vous en ai parlé dans l'horoscope de la semaine. Hein, votre vision d'ensemble, en ce moment, on comprend naturellement tout ce qui se joue. Mes béliers, vous allez être beaucoup plus efficace en matière d'impact, d'impact de l'information, sans euh, monter le volume, mes signes de feu, hein, mais on va communiquer tout en finesse, tout en souplesse. Attention, mes petits sagittaires, quand Mercure est en gémeaux, est en, il est en face de vous, donc vous avez vous naturellement une facilité à exprimer les choses avec franchise, avec chaleur, avec spontanéité, avec honnêteté, avec bienveillance, mais l'opposition de Mercure fait que vous risquez d'avoir ces colorations-là, mais un cran un cran un cran plus marqué, donc messagitaire que j'adore pour faire un roman, gare au gaffe en ce moment avec l'opposition de Mercure, attention à ne pas parler trop vite, attention à ne pas lâcher votre, votre communication pleine de chaleur, et ça peut être mal perçu, si on parle trop vite ou si on va trop loin, levez le pied, seule petite remarque, voilà voilà pour Mercure après j'ai une grosse concentration planétaire qui se joue dans le signe des poissons c'est la période dont j'en parle parce que c'est un peu l'actualité du moment il y a dans le signe des poissons euh, quatre planètes il y a, euh, on l'a vu, il y a Vénus hein, Mars, Vénus l'amour très beau en poisson, très belle en poisson Mars l'action, hein, c'est pas mal pour les projets collectifs être dans l'utile, c'est la visée de Mars en poisson c'est là où Mars est le plus heureux quand il est dans cette configuration là et puis j'ai Jupiter, l'optimisme, la chance, le bon côté, et j'ai Neptune, l'inspiration, le ressenti. Quatre planètes vraiment importantes centrales qui se réunissent dans le signe des poissons avec subtilité Oh combien spécifique et particulière. Parmi ces quatre planètes en poisson, trois sont au quasiment au maximum de leur potentiel. Le signe de, des poissons a une sensibilité toute particulière lorsque certaines planètes l'occupent. Les planètes qui sont naturellement très puissantes dans ce signe sont... Neptune, l'intuition, l'inspiration, le ressenti Jupiter, la générosité, l'empathie la chance, l'optimisme l'idéalisme, l'espérance, hein, aussi il faut être lucide et Vénus, l'amour la délicatesse, la gentillesse le, le, cette capacité à, se, à penser aux autres avant soi souvent chez des Vénus en poisson, c'est tout à fait adorable c'est une très très belle position, et les trois sont réunies, ce qui est exceptionnellement rare, dans un secteur où elles sont très puissantes et en plus elles sont dans une séquence extrêmement courte, elles sont collées les unes aux autres donc cette, cette conjonction assez il faut être lucide, hein, vraiment très très rare, va me faire la part belle à tout ce qui nous permet de nous rapprocher sur un plan émotionnel. Et là, il y a deux effets, deux effets qui se coulent en quelque sorte, qui se combinent. D'un côté, vous avez le soleil et la lune, conscient et inconscient dans le signe du taureau, hein, donc le, la lucidité, le plaisir, l'amour, l'essence, les avec une priorité mise solaire sur la lune qui est chez elle, un peu compliqué, je vous le concède, mais bref, la Lune, les émotions extra sont extrêmement valorisées, le besoin de rapprochement, de contact, de tactile, d'entente, d'apaisement, est très puissant lorsque la Lune est en taureau, et dans un aspect qui leur veut du bien, hein, 60 degrés en amont, j'ai toute cette magnifique concentration, composée essentiellement de Vénus, l'amour, Jupiter, la générosité, la chance, l'optimisme, la bienveillance, et Neptune, l'inspiration, l'intuition pour trouver le fil conducteur. Donc cette, cette concomitance d'effets particulièrement heureux sur la lune planète des émotions profondes et sur vénus planète de l'amour fait qu'on est dans des états d'esprit des dispositions qui favorisent de manière assez exceptionnelle en ce moment et pendant les jours qui viennent tout ce qui encourage les rapprochements affectifs amoureux émotionnels, les points d'entente les points de concorde les points de convergence les points de d'affection les points de rapprochement de euh, si on a envie que ça marche en ce moment eh bien on a toutes les chances que ça marche mieux que d'habitude, c'est ça que je voudrais qu'on garde en tête. Si on a des projets concernant le fait de vouloir faire évoluer dans le bon sens une relation affective, si on a envie de trouver le point d'entente, le point de, de fonctionnement, si on a envie de se sentir intuitivement sur la même longueur d'onde, le climat s'y prête tout particulièrement. Il y a des périodes comme ça qui sont à ne pas louper. Et, et, et là, il y en a une belle qui se présente, donc euh, c'était important de le savoir, pour moi en tout cas, parce qu'on va favoriser pour aller dans ce sens. Dans mon esprit, l'univers affectif est très certainement ce qu'on a de plus précieux. On le sait, je suis un peu redondant là-dessus, mais, mais ce qui nous rend le plus heureux dans la vie, c'est toujours la qualité des, des liens qu'on tisse, qu'on crée, avec ceux qui sont autour de nous. Euh, c'est vraiment la chose qui nous rend le plus heureux dans l'existence. Il ne faut jamais l'oublier. Et là, les planètes que que ça soit la Lune et Vénus sont le euh, fortement sollicités par des aspects plus lents, plus puissants, plus lourds, qui, qui réveillent, qui, qui est un peu le, c'est comme si on, on, on, on enfin, bref, on, on met en lumière tout ce qui fonctionne bien. S'il y a des créneaux dans la vie, à pas me louper pour faire avancer une histoire affective, un point, retrouver un point d'entente avec quelqu'un qu'on aime, c'est maintenant qu'il faut y aller. Maintenant, voilà, c'est dit. Voilà. Pour ça, c'est un peu exceptionnel. Euh, J'aimerais bien qu'on mette à profit ce truc-là. Le, le, on parle beaucoup des flammes jumelles et les flammes jumelles, dans mon esprit, sont des points de liaison qu'on voit dans les thèmes, lorsqu'il y a par exemple soleil de l'un sur l'une et l'autre, c'est mon grand classique et puis parfois il y a des choses un peu plus subtiles lorsque le ciel favorise, comme une Vénus avec un Jupiter, ça aussi c'est hyper intéressant, une Vénus euh, avec Mars qui est dans la même zone, c'est hyper intéressant euh, soleil et l'une, ça on le connaît. enfin bon, il y a en ce moment dans le ciel des points qui convergent très très fort pour qu'on avance sur le plan du cœur qui est quand même l'axe majeur de ce qui nous rend heureux. Il faut jamais qu'on oublie cet axe fondamental. Bon voilà, c'est dit. Je vais pas en faire donc un roman. Euh, merci pour vos likes, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toute l'énergie qu'on échange ensemble. Et puis je vous prépare plein de trucs, plein de vidéos. À très vite, à bientôt. Merci.